Bravo, bienvenue à tous. Super que vous soyez là, vraiment. Vraiment super. Il y a même des mondes au balcon. Avant de commencer, il y a juste quelques petites choses. Euh, donc vous avez tous ces petits euh, quelque chose d'un peu rectangulaire comme ça il y a des boutons et c'est pas faux alors euh, donc j'ai euh, pour ce pour ce spectacle je voudrais juste un peu expliquer parce que comme je, je vois qu'il qu'on a, a pas mal de personnes qui sont pas du quartier du blanc enfin euh, euh, qui sont aussi d'ailleurs qui est le quartier du blanc <rire> <rire> Ouais. Et, donc, et donc en fait ce, ce spectacle est tiré d'un livre et ce livre a été écrit par une de mes voisines ici au roi qui a écrit ce livre sur l'histoire de son quartier petites anecdotes tout ça et elle m'a demandé si c'était possible d'en faire une histoire alors moi je me suis, suis, suis plongé dans l'air je ne pense pas que je vous suis encore sorti. En fait. Donc, j'ai imaginé cette histoire. Voilà. Et, et, ben maintenant, bon, encore une petite précision. Au niveau technique, celle-là. Donc, nous avons un ingénieur du son, ici. Ouais ouais normalement, à brancher le micro. <rire> Parce qu'il faut savoir que ce spectacle est un peu particulier. Il y a une première qui s'est déroulée vendredi passé et il y a une dernière aujourd'hui. Et la première, le son, c'est un petit. Mais bon, ils sont là. Il y a la caméra, il y a tout. Tout est là. Donc le son, l'image, c'est bon. Ça, ça, sert à rien. N'attendez pas un film ou un truc comme ça. Je suis désolé. On n'a pas trop de moyens, donc on a fait comme on, comme on pouvait. À propos de moyens, normalement, je vais avoir cinq. Technicien lumière. Avec euh, une, une, une, une table de mixage, tout bazar. Il y en a un, un, un trou qui te fait, qui te fait un ici. Hein Ils sont pas fous. Donc, vous allez me voir de temps en temps chipoter à mon interrupteur. Ne vous inquiétez pas. Normal. Ah. Alors, encore une dernière chose. Ici, c'est un peu particulier. En fait, en fait, on va, je vais conjuguer le présent à ma guise. Hein. Le passé va, va jouer avec le futur. Ce sera peut-être pas parfait, mais on, on va faire tout ça. Hein. D'accord Ok Alors je vais m'asseoir, mais ça ne va pas donner longtemps pour ceux du bas, vous pas. Enfin, en haut, ça va, je crois j'ai pas peur non j'ai pas peur j'ai pas peur parce que parce que je sais où je suis je suis dans la terre oui c'est ça, dans la terre j'ai une énergie folle qui coule en moi voilà que je me sens descendre et je me faufile entre les rochers, les racines. J'avance, je fonce. Là, au loin, un trou. Ah oui, c'est ça, un trou. C'est là que le technicien manque. Une je, je sors. Je sais qui je suis. Je suis un ruisseau. Je prends ma source là-bas, dans le bois de Lausanne. Je m'appelle blanc Pourquoi blanc Alors moi, moi j'imaginais déjà des, des, des ancêtres lointains. Ah oui, ben bon, ça tourne dans ma tête. Rizière, rivière. Riz, riz blanc, Blanc-Ris. Bon, ça en fait quand même. Mais non, non. blanc vient tout simplement du fait que le fond de mon lit, est tapissé de sable blanc et riz et euh, rue, petit, ruisseau, voilà, tout simplement. Alors voilà que je patauge de marre en marre pour débouler tranquillement dans les temps de Warlombrou. Alors pour ceux qui ne sont pas du coin, je vous invite, vous allez y voir après, hein d'accord, on vous expliquera. Les temps de Warlombrou, là je me repose un peu mais pas très longtemps. Parce que là, il y a les grenouilles qui croissent, euh, impossible de faire à grasse matinée. Et voilà que, que je passe en dessous d'un chemin, dans un tuyau PVC, gamme 38. <rire> Pas très glycolique, mais pratique. Hein. Et hop, je débouche en quelques cascades. Et là, là, je deviens une belle rivière. Il faut savoir que, que nous... Nous, les ruisseaux, rivières, étangs, euh, fleuves, océans. Nous sommes en connexion. Nous partageons notre mémoire. J'ai au fond de moi le sentiment d'être jeune, mais également âgé de plusieurs siècles. Pourtant, je suis à la forme. Hein. J'ai un truc à vous raconter. <coughs> C'était vers les années 1815. Il y a eu comme un tremblement de terre dans le bois de Roussel. Mon eau a vibré dans tous les sens. Des bruits de sabots. Oui, c'est ça, des chevaux. Des centaines de chevaux sont arrivés dans le bois de Roussel. Ils ont mis pied à terre. Des soldats armés jusqu'aux dents. Ils ont fait leur bivouac, mis le feu sous les marmites. Ils se, sont, ils se sont installés, et moi, moi, je les ai observés. <coughs> Quand tout à coup, j'ai vu arriver son cheval. Il est descendu de son cheval. Petite parenthèse. Les historiens du monde entier se sont penchés sur ce fait, ici, dans le bois de Moselle. Beaucoup le mettent en doute. Mais moi, Petit ruisseau, je vous raconte comme je l'ai vu. Il s'est approché. De mon... De mon... Et il a penché son visage. Et le reflet, le reflet, je l'ai reconnu. Napoléon, en personne, l'empereur dans le bois de Eh, ah, incroyable, non et, De sa main gauche. Il a pris un peu d'eau pour se désintéresser. Vous avez déjà essayé de prendre de l'eau avec une main, ou Non. Et c'est là que le miracle s'est produit. Pour moi, seul, petit ruisseau, en fut le témoin. Napoléon et quand c'était la pleine lune ce jour-là, j'ai vu dans sa main le petit bonbon rond et jaune. <rire> oui, oui, le mystère, la légende, la vérité est apparue. à moi, à petit ruisseau, Napoléon est en fait friand de bonbons. Il en avait tout un paquet sous sa tunique. Comme quoi, hein. Faut pas chercher midi à 14 heures. Des hein. légendes, hein Incroyable. Un peu plus loin, je continue ma courir le long d'un sentier. Et puis, et puis voilà que j'arrive devant une partie un peu plus touffue. Et là, je vais vous présenter un pot à moi. C'est un castor. Il vient du Canada. Il s'appelle style pour les spécialistes. Orfèvre en, en la matière, hein, en termes de barrage, il n'y a pas mieux. Hein. Ce qui fait que, grâce à son travail incroyable, je me permets quelques bassins et surtout, on a mis deux, trois bons pontons en bois. Alors ah, franchement, Franchement, ça me fait. Un peu plus loin, je continue, et là, je, je sors avec, euh, on, on, ben, comme il a fait les barrages en deux, trois cascades, et puis, on, un peu plus loin, je me repose tranquille, dans le bois. Vous savez quoi J'adore quand on vient jouer avec moi. Ce que j'aime oui. par-dessus tout, moi, petit ruisseau, c'est de remplir les bottes trop courtes mouiller les bas de pantalon, oh, c'est mon plaisir. Et alors, et alors, transporter un petit bateau, ça savez, avec une feuille, un petit bout de bois, hein, Et vous faites un petit bateau, et tout de suite, c'est, les pirates du blanrit, hein. C'est, euh, c'est, l'aventure. Et surtout, surtout, ce que j'aime, quand on vient s'asseoir sous les berges. Et moi, je vous écoute raconter votre vie. Alors quoi, hein N'hésitez pas. Venez vous poser à côté, au bord d'une rivière, ça fait un bien fou, je vous assure. Bon, je continue. Ça descend. Et là, j'arrive juste à la sortie du bois. Et là, il y a une petite construction en pierre qui ressemble un peu à un four à pain. Il y a une, autre, une petite porte, un peu conique, comme ça. Et on, on guide mon eau dans cette drôle de bâtisse. C'est un bélier hydraulique. Qu'est-ce qu'un bélier vient faire là-dedans Là, là c'est une machine. Ne me demandez pas comment ça marche. C'est une machine qui, bam, Me donne un coup derrière et projette mon eau plus loin, mais surtout plus haut. Au domaine Saint-Jean-des-Bois. Au château, là-haut. Quand vous avouez que moi qui suis d'une lignée de petits ruisseaux, faire couler nos fontaines à ces piloufs de la bourgeoisie là au-dessus, ça me fait mal au cœur. <rire> J'ai vexé personne. <rire> je continue. Je coule le long au fond de quelques jardins et là, là je passe en dessous du trou de construction bizarre, c'est le viaduc de National 238. Ça fait un peu titre de Polar. Ah oui, mais ça, à force de fabriquer des voitures, il faut bien les faire passer quelque part. Je me souviens très bien, quelques habitants du Blanc se sont mobilisés pour... Ils ont tout fait pour que ça, pour que ça ne se construise pas, mais... Mais bon. D'ailleurs, c'est là qu'est né... La contestation la marque de fabrique du quartier du Blanry. <rire> Mais bon, le viaduc est là. Parfois, l'acceptation nous permet aussi d'avancer. À propos d'avancer, je continue. Là, j'arrive près, près du rond-point. Vous savez, il y a un rond-point là-bas en bas. Ah bon, pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, vous, quand vous repartirez, vous le verrez. Et, et là, on me fait passer en dessous Alors que, avant, avant il y avait un, dessus de moi, il y avait un petit point en bois. Et moi, j'allais bien voir les gens passer au-dessus de moi, les entendre discuter, alors que maintenant ils vont à fond la caisse avec leur voiture. On est dans l'espace-temps. Et voilà que je sors. Attendez, j'ai une chose à vous dire. Un secret entre eux. Vous allez voir que si vous vous rendez à ce point, il y a une grille en faute. Si vous vous mettez juste au-dessus de la grille, vous allez le voir couler en dessous. Et si d'aventure vous avez de la chance, tendez l'oreille. Vous allez entendre le titre. Mais vous inquiétez pas, il a inoffensif offensive depuis qu'il a pris son réveil. Voilà que je sors de l'autre côté. Je passe. J'ai oublié une chose importante le rond-point qui a été fait là. Avant, il n'y avait pas. Mais pour que les voitures aillent moins vite, il y a une habitante du Blanc-Ri. Et surtout, son contact en haut lieu. C'est grâce à elle qu'on a maintenant un rond-point là au milieu. La contestation, marque de fabrique, du blanc. Mmh. Je te continue, je dépasse, je, voilà, je sors, et, et, et là, là, je passe dans un jardin, un jardin fleuri, mais à merveille. On a refait un petit pont au-dessus de moi. Et puis, un peu plus loin, je jette dans la ville. Mais, on se revoit plus tard. Moi, je vais vous laisser parce que je pense qu'il y en a d'autres, d'autres que moi. Fais-moi! Fais-moi! Mais qu'est-ce que je glisse, moi, sur, sur ces pavés, euh, sur ces vieux pavés de, du quartier du blanc C'est qu'avant, à l'époque, il n'y avait pas d'éclairage public. Hum Tenez, je vais vous en mettre un. Je me présente. Attention, il va falloir de l'imagination. Je suis un âme. Je suis un âme. Je vais parler plus fort, Michel. Un âme. Je m'appelle Cambio. Je fais partie de la grande famille des hommes partagés. Alors, je fonctionne comment Je me charge de presque tout, je vous tire d'affaires. Hein je ne dois pas passer au contrôle technique, juste faire le plein de mes cerveaux de temps en temps. Je ne demande qu'un entretien naturel. Je ne suis pas taxé, à part, à part de têtu. Mais ça, ça me fait assez bien. En termes de déchets, hein, je ne produis pas de gaz à de juste de temps en temps quelques paies bien servies. Alors, ça fonctionne comment en âme partagée C'est très simple. Vous vous rendez sur mon site naturel. Vous choisissez la tranche en rêve qui vous convient. Il y a deux options. Soit le plein d'avoine peut être fait. Je consomme à 3 kg ou 100. Et on peut mettre une charrette avec plus ou moins une tonne de charges utiles. Voilà. D'accord Encore une petite chose depuis que les écolos sont au pouvoir, on me considère comme un âme déductible. 100% d'avantage en nature. Donc profitez-en. Et, et qu'ils ne mettent pas l'électricité, hein, ça je vous préviens tout de suite. Hein, que... Voilà, moi ce que j'ai envie de faire, moi, Cambio, l'âme, vous allez me suivre. Donc je ne sais pas si vous avez déjà suivi un hein, vie, un âme, derrière. Faites attention parce que de temps en temps ça sort. On raconte que si vous tenez la queue d'un lin et que vous la sauvez trois fois, vous, vous recevez un paquet. Vous allez me suivre et je vais vous promener dans l'ancien blanc. -rui. Ok On y va Vous me suivez Bon, alors on continue. On passe sur le petit pont, on monte un petit peu plus loin et là il y a une ferme. Une grande ferme blanche. C'est la ferme de Maria Prince. Avec un nom pareil, on s'attend à tout. Il faut savoir qu'à l'époque, les hommes allaient travailler à et ils passaient par le quartier du Planry. Si bien que Maria, qui ne perd pas de mort, elle y a ouvert un bar. Les hommes, quand ils reviennent du boulot, ben, ils s'arrêtent, ils laissent une bonne partie de leur paye. Il faut dire que dans ce bar, attention, que les serveuses ne servent, ne, ne, ne servent pas qu'à boire. Le soir, tous les hommes, on les embarque dans une charrette, et moi, Cambio, je prends la charrette et je ramène les hommes un à un à leur maison. Devant la porte, les femmes, leurs femme, les attendent avec un boulot à tarte à la main. En fait, il vous Je suis un petit peu l'ancêtre de votre bob. <rire> On continue On continue On prend à gauche. De nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas le quartier, vous allez voir, vous revenez une fois quand il fait clair. On prend à gauche. Et là, là, il y a une bâtisse sur la droite. C'est le numéro 52. Il y a un banc devant la façade. Sur le banc, il y a Jules. Alors Jules, c'est l'arrière-grand-père du petit Gilles dont le bruit court qui pourrait tenir en Noël, mais ça on ne sait pas encore. c'est dommage. Jules, on le surnomme Alblando. Pourquoi Alblando Parce qu'il passait sa journée sur son banc, appuyé contre le mur, vraiment bien fraîchement chaulé en blanc, Alblando. Donc c'est incroyable, blanc riz, blando, un quartier, je vous dis pas, mais incroyable. Alors, pour avant dire ces femmes, moi, Jules et sa voisine, allaient braconner dans le bois, ici, plus loin. Ben, il fait qui... est arrivé ce qui est arrivé, c'est que se sont fait prendre la main dans le sac. À l'intérieur, une véritable fortune. Un fagot d'une de pain. C'est que la bourgeoisie de l'époque, euh, on rigolait pas, À ce temps-là, il a été condamné l'équivalent d'un an de location de terre. Avouez quand même que ça fait, un... fait beaucoup de foin pour quelques aiguilles. Alors on, on reste devant le Mais le temps change. Là, c'est Victor. Victor, c'est le fils de Jules. Ça va donc, grand-père du petit Gilles, ok, qu'on voit souvent d'ailleurs avec une truelle dans le quartier. Alors, Victor, lui, il fabrique des ruches. Il a installé son atelier, là, au numéro 52, dans la petite maison en la prairie. On y a pas un film, d'ailleurs, mais bon. Et au, au rez-de-chaussée, il y a un poulailler. Des poules de luxe, hein, ça, je peux vous le dire. À l'étage, son atelier. Alors, bon, évidemment... Victor, il passe une bonne partie de son temps à réparer et à faire, à faire ses ruches, surtout à faire son mien aussi à l'extérieur. Mais il faut dire qu'il y va surtout après des disputes quoi. Ouais, chacun dans son atelier. Non, parce que maintenant, quand ça se dispute, hein, on va ensemble dans un atelier de médiation. Alors qu'avant, c'était peut-être un peu plus simple. Hein. Alors moi, quand on bio, je transporte les ruches, de ans pour aller vendre un peu partout dans le quartier. Je ne demande pas l'argent. Avec lui, je fais du troc. Ce, ce que je lui demande, tout simplement, c'est un peu de miel et de la propolis. Alors, la propolis, ça n'avait rien à voir avec un syndicat de... de policiers. Hein, voilà. Donc, propolis, propolis c'est une matière que les abeilles fabriquent avec la résine qu'elles trouvent dans les bourgeons, sur les corps des arbres. Elles tapissent. Le rush, c'est de la prévention. Hein de la prévention, ces dernières années, on n'en a pas beaucoup parlé dans le poste. Hein. C'était plutôt répression. Hein. Enfin, je vais pas en sous le dos. C'est un, un conte, je me permets ce que je veux. On continue On continue. Attention, toujours de ne pas glisser sur les pavés. Hein. On avance un petit peu, et là, à gauche... Il y a un terrain. Il y a une bande de jeunes là, avec toutes seules d'ailleurs, qui est en train de construire leur maison. Alors ils sont tous barbus. Les chemises bariolées, pantalons à fleurs, ils ont tous des deux chevaux ou des deux âmes, ça dépend. Ils ont lèvres cinq ans. Ils ont beaucoup d'enfants. Moi, petit âme du quartier. J'adore ça. On continue Un peu plus loin, à gauche, il y a un enclos. Ça, c'est pour ma descendance. Tiens, voilà qui neige. Les luges sur le talus. Ça file. Un peu plus loin, dans la rue, on arrive au numéro 147. Là, ça commence à sentir le pain, il y avait une boulangerie. Et puis, il y a une vache qui s'appelle Mirabelle ne m'en ai pas. Là. Ça. des choses parfois pas un peu plus loin 151 là cette maison cette maison était occupée par euh, par les moines de l'abbaye Clerlande d'ailleurs je pense qu'il y a une habitante qui est là, ici quelque voilà un peu plus loin 155 euh, je pas en porter dans les chiffres 155 là à 155 c'est tout simplement Albanteau, ah, du numéro 52. Vous voyez Vous vous souvenez Avant, il a peut pour le numéro 155. Voilà. Il y fabriquait des sabots. Et moi, je livrais ces sabots au marché. Il a voulu que j'en essaye, mais ça n'a pas marché. Voilà. Un peu plus loin, donc on est au 157. Là, il y a une maison, avec un sur la façade, deux grandes roues de charrette. C'est celle de mon ancien modèle. Et très important, sur la façade, vous verrez, il y a une petite niche. Elle est protégée par une grille en fer. À l'intérieur, si vous regardez bien, il y a une petite statue. C'est la statue de la Vierge à la boule. Bon, oh, un détective a été mis sur le banc. Pour percer ce mystère de cette statuette. Les premiers éléments de l'enquête... Révèle avec certitude que c'est la maman d'une habitante du quartier du Blanbery qui les fabrique. Elle en a même fait plusieurs exemplaires, dont une se trouve sur la façade d'une maison à Binge. Alors là, on l'appelle la Vierge à l'Orange. <rire> Le petit C'est un trop de quartier. Le mystère du quartier du blanc On continue. Vous avez le 159. Et là, il là, y a un, une enseigne ce serait un ancien relais de poste. Bon. Ça reste un mystère. Au bout de la rue, il y a l'entrée du sentier 18. C'est les barricades. Les habitants sont là. Ça y est, on passe pas. Non, non, parce qu'on veut faire passer les charrettes motorisées maintenant. On se permet d'acheter un grand, on se permet d'acheter tout le terrain. Bon, vous croyez que ça se passe comme ça Non, on conteste la contestation marque de fabrique du blanc Ils ont eu bien une de cause. D'ailleurs, ils ont même racheté une partie du terrain pour qu'on puisse continuer à passer à pied. Il y a une valise, la valise bourgeoise qui veille sur le sentier 18 et sur la voie du présent. On prend le gauche. Et là, on arrive au numéro 163. Et moi, je dois vous avouer euh, qu'en bio, ici, moi, je suis un petit peu fatigué. Et surtout, je... vais vous expliquer un petit peu. Je n'ai pas trop envie d'aller beaucoup plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, dans l'arbre, il Censé pas me voir en fait. Et j'en ai balancé des centaines de paires de fesses. À ce propos-là, je vous assure que derrière, c'est pas toujours très frais. Hein c'est Jean-Paul. Jean-Paul, qui m'a installé il y a plus de 40 ans, dans l'arbre, Jean-Paul Randonque. À Jean-Paul, il n'y en avait pas deux comme lui. Hein. Ah Vagabond, démo, baroudeur de mer. il en a écrit des livres. Et surtout, il a reçu de magnifiques prix. Et maintenant, il est parti. Et là, là dans les arbres, on, on peut encore voir ce souvenir se balancer. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, nombre d'historiens le me mettent en doute. Mais moi, la ma balançoire, je peux vous dire ce que j'ai vu. Tarzan en personne. Oui, j'ai balancé Tarzan en personne. Oui, oui, oui, oui, moi, petite balançoire. Oui, oui, j'ai balancé Tarzan en personne. Et je peux même vous dire que c'est ici qu'il a poussé son premier gré. la marque de fabrique. Voilà, je, je, je, je, je sais que je vous laisse, je n'ai pas trop envie de vous de, de continuer à vous amener un peu plus loin parce que ce qu'il y a là-bas en haut, j'ai un peu peur. Alors je vous laisse, moi, là -même. Je vous laisse à, à d'autres. Ok Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous continuez le chemin et vous allez voir un portail en fer forgé par le temps. Ouvrez là. Vous allez continuer. Et là, vous allez voir un château. <coughs> Alors j'ai eu un petit souci avec, avec mon maquillage il est pas là. Donc Je suis un château. Oui, mais ben bon, les autres en bas, là, ils vont bien au créneau. Ben, C'est à mon tour. maintenant. Je suis né en 1887. Ça fait vieux. Hein? On, curieusement, on m'a donné un, un style anglo-normand. J'abrite la bourgeoisie de l'époque, on me meule richement, mais mon jardinier a sa propre demeure, excusez du peu. Mes fontaines dans mon jardin sont alimentées par le petit ruisseau, le petit vous savez, oui le petit machin en bas, le blanc riz là. <rire> si, s'en va. <ça>, mais... <rire> De ma tour, je les prends de haut, ces petits ces petites gens là-bas en bas. Hein C'est qu'ici, tout est à moi. Le moindre arbre, la terre, la petite écorce, le souffle qu'ils respirent, tout est à moi. La moindre petite aiguille de pain sont prévenus, là en bas. Hein vous aussi d'ailleurs, vous êtes prévenus. Vous pouvez le voir, je m'aime assez bien. C'est sans doute. C'est sans doute à cause de mes origines bourgeoises. Je vois dans vos yeux que mes origines vous intéressent. Vous avez raison. Ça vous la peine. Vous avez le temps Alors... Juste une chose, vous savez, les vieux châteaux, on a des petits soucis de vue, et surtout, la mémoire a tendance à passer aux oubliettes. Alors, j'ai retrouvé un vieux parchemin, ça va les lunettes avec le chapeau, hein un vieux parchemin qui retrace les origines. Alors tout commence en bas, en bord de l'île, 1853. Théodore Mossolman Chenois, dont, dont le grand-père était bourgmestre de Bruxelles. Théodore, donc sénateur libéral de Nivelles, achète en vente publique la, la seigneurie de Limelett, dotée d'un château, d'une ferme et la bagatelle de 220 hectares de culture générale. Théodore Mossolman, on raconte qu'il a essayé de faire pousser des moules. Non, pas. Oh. Il est revenu une grenouille. Non, Théodore n'était autre que l'arrière-grand-père de votre reine, Paola. Mais ça peut être. 1876, Théodore voit à Jean Voreydon, sénateur libéral de Nivelles lui aussi, grand propriétaire foncier et banquier à ses heures. 1885, Élise Voreydon, fille unique de Jean, hérite de la seigneurie, avec son mari François-Xavier Crombé, riche propriétaire en brobois hallon, décide d'aménager ce qu'on appelle, à l'époque, le château de Lunette. Là en bas. Très vite, Élise trouve le château, trop du ça veut dire que cette quand Alors elle décide de construire un autre château. Là-bas, sur les hauteurs, dans le domaine Saint-Jean. Votre serviteur. 1897, ça va aller très vite. Élise me vend à Émile, allô, riche, industriel. 1913, Émile. Émile me, euh, oui. me vend à Eugène Lefèvre, riche industriel français, dont le fils serait, dont le fils Jean serait. Non. non ça j'en dis un peu trop. Quand même. Ensuite, Eugène me vend à John Class. Ah, qui lui, en 1941, me vend à Jules Bray, négociant en cuir et pendant la guerre, collaborateur à ses heures lui aussi. À la fin de la guerre, l'État saisi. fait saisir sur le champ les biens de Jules Bray. 1944, le château d'origine fut détruit. Et c'est ce jour-là que moi, fus nommé officiellement château de Limelet. 1962, la commune de Limelette me vend à Émile Burnia. « Agents immobiliers ». Est-ce qu'il y a des agents immobiliers dans la salle non. Il y a un petit problème technique. Ça peut être allumé normalement. Bon. Mercredi, Trésor. 1975. Il est 16h. Sentez. Ça sera brûlé. Ah oui. Les flammes. Je, je brûle, ça y est, est. Mais faites quelque chose, les pompiers. Je ne sais pas, moi, les pompiers arrivent. Ils ont beau essayer de m'éteindre. je ne suis plus que centre je vous salue bien moi Je suis un arbre. <rire> C'est ma famille dans le poids de Mes branches, de part et d'autre de mon tronc, m'équilibrent. Je m'élève vers le ciel. Quand le vent se met à souffler, je ferme les yeux. Et je me vois bateau en pleine mer. Oh, essayez, essayez, même si vous êtes bien ancré dans vos racines, de fermer les yeux, vous, vous, vous voyagez, vous pouvez tout ce que vous voulez. Mais c'est bon, je ne vais pas balancer pas les bras comme ça pendant tout le spectacle, parce que sinon ça va être compliqué pour vous parler. <coughs> nous, nous les arbres, nous formons une grande famille pour vos aides. Nos racines, dans le sol, s'entremêlent et forment un véritable réseau de communication. Nous y avons notre bibliothèque, de connaissance et notre mémoire. C'est pour ça qu'avec certains d'entre nous, on fait des livres. 1971. Le monastère de Clerlande est terminé. Ça a été un fameux chantier. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bien fait, quoi C'est incroyable. Il fait partie de notre forêt intégrante. Magnifique. L'ouverture de, des moines au monde. Exceptionnelle. Vous pouvez venir pour ressourcer, vous retrouver. Tout le monde est le bienvenu. Nous, les arts. Vous avez vu là, les petits moineaux s'installer dans nos nid. <rire> voilà, qu'est-ce que ça a Boupiller, là, ils se sont installés et oui, et ils ont même fait un magasin. Alors moi je dis une chose, à quand une pierre trappiste <rire> du monastère de Clerlande hein Nous avons alors quand il prie et quand il chante, nous, les armes, ouah, on emmène tout ça dans le ciel. C'est notre part, non Et puis il y a eu William Lennox, un grand centre de soins d'épilepsie, et Farah Cleveland, qui s'est mis, mis juste à côté. tous les matins, l'une de ses sorties de Farak et Il s'approche près de mon tronc. Le voilà qui touche mon écorce. Voilà maintenant qui m'en serre de ses bras. Il me parle. Il me raconte sa vie, ses douleurs, ses souvenirs, ses rêves. Il me dit que je lui donne de l'énergie. Car grâce à moi, il a encore envie de vivre. Alors moi, moi l'arbre, je suis touché par ce petit être-là. Je sens ses bras qui me lâchent. Je le vois repartir dans les bois. Il reviendra demain. Et moi, l'arbre, je l'attendrai. Dominique Bratman a rêvé de faire un chemin dans le bois. La voie du présent, il est parti trop tôt, il n'a pas su le faire. Alors c'est les habitants ici. Et puis d'autres du, du quartier se sont mis ensemble, ils ont fait le chemin, ils ont, ils ont tracé ce chemin à travers nous, les arbres, pour la découverte de la nature. Alors ils ont installé des petites statues, toutes tout aussi rigolotes et insolites que l'une que les autres, il y en a une vingtaine. On aime beaucoup, nous, voir tout ce petit monde se balader sur ce chemin, nous toucher. Nous regarder. Les enfants rient surtout. Et nous, on les entend. Enfin, pas tous. Certains sont un peu durs de la folie. 2007. À certains, à d'autres un peu moins. 2007, je fus la première à être construit ici, au bois des terres. Je suis la maison commune. C'est moi qui vous accueille. Bienvenue chez moi. Il fait chaud, hein Non Hein C'est bon, hein Alors, il fait chaud parce que c'est grâce à ma chaudière à micro-cogénération je suis alimenté en gaz de ville et avec ça je produis de l'électricité que j'envoie aux autres maisons et aussi, aussi de l'eau chaude dans leur radiateur. Donc ils ont des sympas avec moi. Les hein Sinon, je coupe les vannes. Mais ils sont sympas. Oui, ils a tour de rôle, ils m'entretiennent, ils me réparent, ils me enfin, non, pas reparent, mais ils m'inspirent, ils me rangent, enfin bref. Ils prennent soin de moi. Je, je les ai vus arriver, l'un après l'autre, ici à construire leur maison. Au début, je servais de réunion de chantier, et puis c'était le bar. Ils y sont arrivés, ça n'a pas été facile. Non, ça n'est pas d'ailleurs toujours beaucoup plus facile. Hein. Si c'était facile, tout le monde le saurait. Hein. C'est qu'ici, chez moi, on organise plein de trucs. On fait du tai-chi, du yoga, du jiu-jitsu, du taekwondo, du d'eau. Alors on, on organise on organise des, des discussions techniques, philosophiques, caractéristiques, philosophiques et encore autres. Le hic, a un trou de mémoire. Être... On y joue de la musique et on raconte même des histoires. Alors on fait aussi des réunions de concertation. Où, après pas mal de friction, on arrive parfois à de grandes <rire> <coughs> Un jour, par, par ma grande fenêtre, j'ai aperçu un drôle de convoi. Mélange de caravane et de roulotte fabriquée en bois, elle a un petit peu des amours de pangolins. En fait, il faut savoir qu'il y a quelques années le pangolin c'était assez, euh, assez tendance hein. tiré par, une, par un énorme 4x4 je me demande même si c'était pas un 6x6 tout ça a été tiré là-bas derrière on a tiré la tiny house là ici dans le bois terre. il y avait du monde pour voir ça Pour hein. faut dire qu'elle fut la première Première à avoir reçu un des un... mois. Ah, voilà. En Wallonie. Voilà. Ici, ici, ici, il y a des vélos et des âmes un peu cassés qui déraillent parfois. Alors on essaye de les réparer. Ici, le jour de l'épiphanie, pour douze personnes. Il y a cinq gâteaux et deux rêves. Ici, on tricote, on coupe, on masse, on dessine, on fait des murs en pierre sèche. Ici, on écrit des livres avec lesquels on fait des histoires. Ici, il y a de la bienveillance, de l'amitié, de l'amour, du respect. Oh, mais ben ici, on s'engueule, hein. Comme partout ailleurs, hein. Et comme partout ailleurs, ça se termine souvent autour d'une bière, là-bas, au bas. Ici, il y a deux chevaux sortis tout droit d'une BD des petits Il y a une famille d'âne un adorable, un troupeau de moutons. Ici, c'est incroyable, quand vous allez dans une maison, vous montez à l'étage, vous avez un palier à votre droite, et il y a une poule. Quand je vous dis que ce quartier, le bois des terres est incroyable. Alors, vous comprenez pourquoi moi, petite maison commune, je suis très fier de mes petits habitants et habitantes. Bientôt, bientôt, bientôt. Je vais accélérer un peu. Je vais accélérer un peu, Michel. J'accélère. Il fait noir. Pour la troisième fois. Il fait noir. Mais j'ai pas peur. Non. Parce que je sais où je suis. Je suis dans une falaise. Je suis, je suis un rocher, oui, un rocher. Je me sens indestructible. Rien ne peut contre moi. Il y a juste une chose, c'est que j'ai envie de voir le monde. J'ai envie qu'on vienne me chercher. Oui, je rêve de ça depuis des centaines, des centaines, des centaines d'années. Ça commençait à trembler autour de moi. J'ai senti des pics, du bruit de machines, et puis là, c'est une énorme pince en fer qui est venue m'extraire de la falaise. Et on me dépose par terre. Et c'est là que je l'ai vu arriver. Dans sa petite voiture, pas des objets, un peu grain un un peu, un peu, ballante alors elle a un, un petit chapeau sur la tête, des casques sur les, un casque sur les oreilles, des mains, des mains calleuses, une salopette poussiéreuse, et voilà qui tourne autour de moi. Cette petite main, elle m'ausc. une moindre petite trace, la moindre petite faille. Elle sait exactement ce qu'elle va faire de moi. Et moi j'ai confiance. Voilà qu'on me retransporte, on me met sur un camion. Et là, on me porte dans un petit village. Elle est revenue, mais elle n'était pas toute seule. T'as un les jambes dedans. Burin, disqueuse, tout bazar. Et voilà, et voilà qu'elle qu me qu'elle me façonne un visage. Waouh J'ai un début de visage. Il fallait terminer ce visage. Il fallait, il fallait que je serve à quelque chose. Il fallait que je trouve ma place. Alors elles se sont mis à deux. Une habitante du blanc a eu un rêve. Avoir, du Blanc, pardon, du bois terre a eu un rêve. Avoir ici une pierre façonnée pour elle. Je suis arrivé ici, on m'a déposé là, et là elles se sont mis à deux, l'une avec ses idées et l'autre avec ses purins, et mon visage est sorti, vraiment, ce jour-là, enfin ce jour-là, par du et depuis je suis là, je veille, je veille sur ce, sur cet habitat coupé. Surtout tous ces énergumènes ici, là. Je suis là. J'essaie de leur donner un petit peu de force. Et on Voilà, c'est moi, Blanry. Je vous l'avais dit que je reviendrai alors, ce quartier. Vous en avez appris un peu plus. Hein? Mais il y a juste un truc que je voulais pas vous dire. Après, je vous laisse. Après, je vous laisse voir. Je pas vous. Mais, mais moi, ce petit quartier du Blanry, il me fait penser étrangement. Et là, je mets un astérix. Dans le texte, un village color, résistant à l'infamie. Et pour preuve de ce que je raconte, il y a un menhir planté là-bas. Vous allez le voir. La contestation. -fabrique voilà. Moi, je, je vous laisse. Je vais, je vais plonger dans la mer. Et merci beaucoup pour vos enjeux. Filmé. Enfin, normalement, ça a marché. <rire> On espère. Et euh, si ça a marché, le, notre technicien en chef, ici, va faire un film avec ça. Hein, il va faire un montage. Et ce film sera mis sur sa chaîne YouTube. Voilà. Alors, sa chaîne YouTube s'appelle... Back. Back. Oh, but